C'est pour je me rappelle même dans le Nord Pourquoi le tiroir est rempli de textes Chaque abandon vient d'un prétexte C'est toujours les mêmes qui veulent te faire des choix Moi à ma côté hausse Tes textes sont vides Comme des CV que tu t'es boss C'est pas la peau t'es hausses On compte est vide Faut la prostituée tu es tes gosses Comment tu oses Arc on valide pas Tout le monde me fait des éloges Pendant que je bosse lève ta jupe comme C'est tes frères dans l'éloge Et chez nous talent est inné Tout le monde fait un imposteur le territoire est miné, on fait sauter comme un toaster. Des casse plein, tu pas d'auto, tu n'es chien à boire, car j'ai la voix. J'attrape le rat par la crinière et je le pilote comme un roadster. Tout le monde sait c'est qui le bosse, personne ne sait, personne ne sait Dès que je sors un son ils font des pauses, au top je ne peux que progresser 55 kills pendant que je suis poids lourd, des gros ton rap est trop léger Je sors ma bulle pour te faire la cour, je vis dans un espace protégé En ce qui me concerne tu as à la mode, on trouve peut-être dans les archives Place de concert est à la hausse, j'ai formé seul l'oligarchie, le rap pas mieux avant aucun ne m'arrive à la semelle j'arrive tranquille les bras ballants je révolution l'évolution de la race humaine je sors à l'étau pour faire un flop je à la ceinture pour y mettre un Glock je fais mes études dans la frappe irrigale j'évite les sujets les plus illégales hey. je me sens pas bégé pas tape neuf je suis limité humide je pas neuf juste pour m'alléger rien peut m'apaiser. tu comprends pas que je limite, tu limites calibre neuf juste pour t'abréger puis tu me pardonnes ce que j'arrive, tout tu rap tout entier tu ravales ton entier tu regardes où t'as allégé pas se Énervé, je suis tes circuits comme ton AVC. Pas de repos pour la psy, tant pis, je crèverai la psy Seul face à moi-même, tous les jours, moi, mon drame, je le vis La haine que j'amène, puis se forcer l'accès Si le souverain arrive, il est l'obligeant, je vais le vide J'espère que ta team sera prête, la date des s'approche J'espère que les traites se rappellent, que je dois revenir comme Jacques Frost J'attends personne pour me remercier, j'ai percé par des rimes atroces Je clique la scène ils façon passeront pas l'été, je m'applique pour que les sons soient propres Ils en font la chaîne comme des salopes Arrêtez par les alors, ne fais pas à moi, fais-le à d'autres T'attends pas à ce que je paie la dot frère les gros quand je lâche les rimes, y'a rien de magique t'évites comme ta chirurgie plastique, tu crois m'éviter par informatique Je t'évite plus vite qu'en automatique et je suis le meilleur, tu l'attestes. Mon son se propage comme la peste. Depuis, j'essaie de faire de mon mieux, car j'ai connu la haise. J'taffe pour un avenir somptueux. J'affale sur des rats et les charmeurs quand je suis présomptueux. J'acte, je sais que t'as pas connu la peste. Je suis au parlement de Budapest. Ils aimeraient me tester à mon Dieu. Baisse les yeux devant des gros talentueux. Je sais que t'aimes raconter la messe. Basse, entre nous y'aurait plus qu'un espace. Où je passe le fait des envieux. Je suis le même que toi, mais en mieux. Personne ne me tient par la laisse. Qu Qui m'inquiète ou pas, ils finiront tous par m'appeler Altest. Les autres ne passent pas contre le de face même si je supplie comme mes filles attestent Moi j'assume mes la weed Mais pas cinq jours avant deux épaules Je suis pas comme eux, moi je bois pas de piste Même si c'est un péage PR, proche de zéro L'école est finie mais je remplis d'autres cahiers textes Rien ne m'échappe, je mes complexes En détail et Pas trop d'humeur à remplir des chartes tout sans préquest Ah ouais comme ça t'es une gangsta Ah ouais t'es chaud j'y croyais presque Tu me rappelles mon propre histoire Quand tu me parles de son épée d'un mauvais Le suppléant, ah ouais celui-là Et c'est trop cru dans le film Je une personne, je chasse le seum Pendant que tu chasses tes Pokémon bah, vos règles, je les enfile pour que la route tourne d'une attente. Le vent des halls, ni le vent des clubs, tous mes trophées je les enfile Avec si dans ma zone numéro pour la promo qu'on fasse du Si tu veux de la bien en ville.